dans cette vidéo, je me présente Vincent Charrier. je suis formateur et consultant en sécurité incendie et évacuation et dans cette vidéo je voudrais vous donner toutes les astuces, toutes les façons de, de, de pouvoir répondre à un départ de feu quel qu'il soit à la maison parce que malheureusement aujourd'hui on a encore trop d'accidents à la maison à cause justement des départs de feu. Donc j'ai quelques chiffres. Hein. Il faut savoir quand même qu'en France, un incendie se déclare toutes les deux minutes environ, occasionnant chaque année 350 000 interventions des sapeurs-pompiers et 800 décès. De plus, 70% des incendies meurtriers ont lieu la nuit. L'incendie domestique est la seconde cause de mortalité chez les enfants de moins de 5 ans qui sont trop petits pour s'enfuir seuls. Vous m'avez compris euh, il faut savoir que je fais beaucoup d'interventions en présentiel dans les entreprises. J'ai énormément de retours euh, de, de, de stagiaires, d'apprenants euh, qui me parlent d'accidents, de, de, de catastrophes à la maison, que ce soit dans la cuisine, dans le salon, enfin peu importe. Hein, euh, C'est pour ça qu'il faut absolument s'organiser, euh, apprendre un minimum de choses qui pourraient justement ben, vous permettre d'éviter la catastrophe. Alors, ce qu'il faut d'abord, c'est un bon système de détection de fumée. Il est vrai que la plupart du temps, ce genre de phénomène se passe la nuit quand on dort. Pensez bien que si vous n'avez aucun système pour vous prévenir, aucune détection, eh bien, le, le, le feu a tout le temps de s'installer, aller de, de, à très vive allure, et de plus vous laisser le temps de pouvoir évacuer. Il faut aussi... Une protection incendie, c'est-à-dire qu'il faut une vigilance rigoureuse à la maison. Euh, il faut que les enfants soient éduqués correctement par rapport aux risques qu'il peut y avoir sur, sur tout ce qui concerne le feu en général. Euh, les surveiller, bien sûr, hein, ça c'est évident, il faut, faut qu'on surveille nos enfants, on ne sait jamais ce qui peut se passer, que ce soit les poètes d'allumettes ou les briquets, euh, toutes, ces, toutes ces sources euh, de, de, de risques. Voilà, surtout à faire en sorte que ce ne soit pas à leur portée. Attention aux produits inflammables. Là aussi, il euh, y a beaucoup d'accidents, euh, ça se passe alors euh, bah, souvent euh, derrière notre dos, à notre insu, hein, nous les parents. Et ben voilà, les enfants, ils fouillent un petit peu partout, donc s'ils ont accès... Hein, tout ce qui est produit euh, euh, toxique, euh, inflammable, etc. Voilà, C'est très dangereux, donc surtout surtout, faites attention à ça. Il faut aussi une surveillance dans chaque pièce de la maison. Alors, quand on a une surveillance, un petit système de détection est largement suffisant. Vous n'êtes pas obligé d'installer toute une centrale euh, d'alarme avec des fils en voiture, voilà, euh, des, des, des détecteurs euh, autonomes euh, sont amplement suffisants hein. donc que ce soit pour la chambre le salon, euh, la cuisine le garage euh. alors pour le jardin c'est vrai que c'est différent on ne peut pas mettre de la détection dans le jardin mais euh, ce qui est intéressant au niveau du jardin c'est quand même de faire en sorte que euh, si par exemple euh, vous faites un feu dans votre jardin d'avoir euh, un point d'eau à portée de main votre, votre tuyau d'arrosage par exemple ou que sais-je encore mais voilà, qu'en cas de pépin, vous puissiez tout de suite accéder hein, à, à, bah, à une source d'eau pour pouvoir euh, éteindre le feu en cas de, de problème où, où le vent se lève. Où, euh, voilà, il peut y avoir pas mal de, de circonstances euh, différentes. Alors, il faut faire vérifier et entretenir régulièrement les matériels, les appareils et les installations électriques. C'est aussi très, très important. Euh, pourquoi Parce qu'il euh, faut quand même bien se rendre compte d'une chose, c'est que la plupart des départs de feu sont d'origine électrique. Voilà. vidéo. Moi ce que je voudrais vous donner c'est le maximum d'astuces et de comportements à adopter pour pouvoir euh, correctement éteindre un départ de feu de façon on va dire efficace et rapide et éviter bah, de, de, de, de vous brûler, éviter que, que votre, votre maison ne parte en fumée, euh, Voilà. Hein, éviter surtout les grandes catastrophes. Donc, il faut voir par rapport à tout ce qui est euh, feu d'huile, hein, les feux d'huile de cuisine, ça il faut absolument qu'on qu regarde ça ensemble. Euh, tout ce qui est euh, euh, les, les feux dans les, les, les maisons, les pavillons, etc. Euh, euh, quelle est la, la meilleure façon d'optimiser notre sécurité et puis celle de nos enfants, hein, c'est ça surtout qui est important. Euh, donc dans les feux d'appartement aussi, on va, on va voir un petit peu comment, comment il faut réagir, comment il faut s'organiser. Euh, et puis euh, tout ce qui se passe aussi dans les feux d'immeubles. Parce que euh, suivant la situation dans laquelle vous êtes, hein, le, le, le logement dans lequel vous habitez, il va y avoir des, des façons euh, euh, un petit peu différentes d'organiser euh, euh, toute cette protection incendie et aussi euh, euh, l'évacuation. Hein, en cas d'incendie de, de, de, vraiment important. En tout cas, bah écoutez, j'espère que euh, tous ces sujets vont euh, vous intéressent. En tout cas, euh, j'espère que ça vous intéresse parce que c'est vraiment le but hein, de cette série de vidéos, c'est de diffuser le plus possible euh, toutes ces astuces et méthodes pour que le jour J, vous puissiez réagir le mieux possible. En tout cas, je vous remercie. Je vous souhaite une excellente continuation et puis peut-être à la prochaine dans les prochaines vidéos.